Bienvenue sur notre vidéo de YouTube. Au cours de cette vidéo, nous parlerons sur la formation la formation du website, comment créer son website, les idées à prérequis pour créer son website. Un website est d'abord un assemblage d'idées rassemblées pour créer plusieurs choses sur l'idée, sur le thème verbal. Alors, comment le créer C'est la question du jour. Et comment avoir des connaissances et prérequis Tout d'abord, il faut d'abord avoir des idées pour créer son application web. L'application web est l'une l'un des trucs franchement franchis. Alors pour le créer, faut avoir une, ça veut dire une idée de comment vos cris doivent se présenter. Quel sera l'objectif de vos site? Que fera vos que et que sera que sera son sa priorité sur la population et lors où vous l'avez fait et vous avez déjà réfléchi à tout cela vous demandez vous vous posez la question comment créer son site web parce que lors où vous créez vos sites web vous ne pouvez pas vous dire mon site web doit contenir seulement des de parce que vous n'avez pas seulement une idée seulement pour créer un site web. faut avoir la bonne idée de comment votre site web doit se structurer et comment votre site web doit s'architecter. Alors, là où vous avez déjà eu une idée un peu sur le global, je vais créer, je vais créer de la mathématique et on me demande de faire, de compléter un sinus et un cosinus. Alors, je dois me, me poser la question, quel est le chiffre du cosinus et quel sera le chiffre du sinus et là vous avez faire vous faites une sculpture de vos que si web et comment doit se présenter vos que web ça veut dire comment vous avez fait la structure de vos que si et comment tu vas le créer là où tu as déjà fait cela tu es déjà prêt au but de créer ton site web maintenant tu prends un papier ou si tu as un max phone tu fais une structure de vos questions. Il y a plusieurs applications pour cela. Structure de pour structurer comment vos applications web websites doivent se créer. où vous avez déjà fait, après avoir créé aussi vos noms, parce que comment va s'appeler vos applications, vous, vous choisissez la, le langage utilisé pour cela. Alors, il y a plusieurs langages utilisés pour le website pour créer son appli. Vous pouvez vous poser la question sur le php le php est, est un langage de programmation du web qui te permet de donner une communication un peu comme pour créer le chat pour mettre souvent plus les stories et plus que ça reste le html c'est pour mettre une structure de ton website le html c'est globalise le jQuery le html le css le javascript et il y a des pages il faut apprendre le javascript pour pouvoir créer ton appli parce que le html le javascript a des fonctionnalités qu'il faut sur vos site web pour envoyer des messages mettre des boutons préquis pour, pour mettre des images sauvegarder pour envoyer des images pour envoyer aussi des messages et sauvegarder ou vous apprenez le Ioni starter, le Ioni starter, starter parce que le Ionic est le html, le csl, le jQuery, le Akonak et plusieurs langages regroupés et là où vous connaissez déjà tous ces langages là où vous cherchez comment créer vos applications où vous cherchez le python et le python qui n'est pas globalement utilisé mais qui est maintenant le langage le plus utilisé est le, même le, le php n'est plus sur l'encodage des normes mais qui est le html et le ionique parce que le Ionic regroupe tout cela et donne une sculpture en alors lors vous avez déjà fait cela vous vous posez la question si l'application est vaste est-ce qu'il me faudra un groupe, star, un, un groupe de personnes start vous connaissez que là où vous avez créé un groupe cela s'appelle le start et chercher d'autres personnes qui ont l'avé, qui ont l'envie de créer une appelée et si vous voulez, vous voulez créer votre application seul vous pouvez mettre en œuvre et mettre le temps à l'heure parce que plusieurs personnes pourront vous dire j'ai créé mon application à un seul jour, créé mon application à deux jours mais pour créer un grand website, un site web qui va avoir plusieurs connaissances alors faut ou avoir un groupe start up ou être franchement chercheur ça veut dire connaître qu que ce que la population cherche sur le site parce que le chat est l'un et l'une des que qui est franchement utilisé comme messenger et pour les stories et like alors vous pouvez faire cela parce que c'est quelque chose que la population aime et cherchez des informations mathématiques et des idées en informatique et les langages de plusieurs variétés pour pouvoir créer vos applications et là où vous avez déjà tout cela vos applications est franchement disponible parce que là où vous avez les états mathématiques c'est pour le java et le javascript et vous mettez des langages jQuery et vous mettez des idées informatiques un peu pour le téléchargement et vous cherchez des solutions pour cela lors vous avez fait c'est mieux d'avoir une start-up pour un gros website et plusieurs personnes pourront vous dire que euh, c'est juste une personne qui a créé l'application comme facebook instagram maintenant on peut faire une copie de facebook mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités facebook je sais bien que lors où on a créé le premier website Facebook, appelé website Facebook, ce n'était pas si vaste comme aujourd'hui, mais il faut connaître que ce n'est pas une seule personne qui l'a créé. Et ça alors, vous pouvez prendre à une personne, à deux personnes pour vous lancer sur le projet de vos applications. Parce que ce n'est pas une seule personne qui a l'idée de cela. Alors, lors où tu as cela, ton application est bon. Parce que moi, je suis encore seul sur mon startup. Mais je connais déjà une personne qui doit me retrouver pour que je puisse créer aussi mon appui. Et là où vous avez fini, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ma vidéo. Et si cette vidéo vous aide plu, n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois pour avoir une structure globale sur votre, votre sites web et comment créer vos sites web. Merci. Et prochainement, retrouvez-moi sur ma chaîne pour connaître comment avoir une programmation saine et logique.